Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 17 février 2022, 18h24, jeudi. Euh, J'ai ici le dossier de Vioreil pour ceux que ça les intéresse. Via euh, c'est une... une on peut pas dire que ce n'est pas une corporation, ce n'est pas une société de la couronne. ça sera une société publique, d'après ce que je peux voir. Mais une société publique, euh, euh, quand on dit que le gouvernement lui-même se trouve à être premier actionnaire au dossier, automatiquement, est en situation de conflit d'intérêt Parce que c'est le gouvernement qui finance VIA Rail, il est premier actionnaire. Donc, quand VIA Rail a besoin d'argent, il demande au gouvernement, puis le gouvernement demande à, à vous, les contribuables, de financer VIA Rail. C'est pas plus compliqué que ça, là. Et euh, vous allez voir ce qui se passe. Là, vous voyez VIA Rail ici. OK. Le numéro d'entreprise, je ne sais pas si vous pouvez le voir, 11-41-90-95-65, OK? Donc, on va aller chercher, euh, on va vous prouver que c'est quand même le premier actionnaire, OK? Donc, euh, vous pouvez voir ici, gouvernement du Canada, 330 Spark, Ottawa. Ontario. Puis, on voit ici, premier actionnaire. OK. De rail. Ensuite de ça, il y a l'association des superviseurs de Vioraille. OK. registre des entreprises du Québec. Donc, euh, on peut voir ici, association des superviseurs de rail. Numéro de dossier, 3102, euh, 3102, 8129. OK. Montréal. Euh, on va regarder, d'habitude, euh, quand une corporation, je pouvais avoir des administrateurs. Rapport annuel, continuation, fusion, décision et, et conversion, euh, autres informations, principale place d'affaires... Membre de, sous contrôle avec, remarque, euh, principale place d'affaires, activité économique, OK. Euh, le code d'activité euh, économique, c'est le 98 donc employés au Québec non déclaré, employés au Canada non déclaré, non pas déclaré. OK. Donc, euh, établissement, index, documents conservés, il n'y a rien là-dessus, il n'y a pas d'informations, Type de document, constitution, syndicat professionnel. Donc, c'est un syndicat professionnel. OK. L'association des superviseurs. Rapport annuel, on voit rien. Euh, continuation, fusion, scission euh, euh, et conversion, il n'y en a pas. Autres informations, principale place d'affaires, regroupement, activité euh, économique. Euh, et on ne voit pas non plus absolument rien euh, association. Donc, il n'y a aucun administrateur là-dedans et vous allez voir, comme moi, que c'est en vigueur. OK. On voit que c'est en vigueur. Ça fait que jusque-là, ça va bien. Il y a aussi l'association des retraités. L'association des retraités de Via Rail. Vous voyez ça ici. OK. 1801, avenue McGill College, 13e étage, Montréal. Contrevenant au rapport annuel, c'est 1990. Bon, donc on va continuer à voir qu ce qu'ils disent là-dedans. Euh... 11, 11, 11, 12, 93. Ensuite de ça, c'est marqué zéro. Euh, actionnaire, administrateur, dirigeant, et fondé de pouvoir. Il n'y a absolument rien. Il ne donne pas de nom de ça. Association des retraités. OK. Le vieux rail. Puis c'est en vigueur. C'est en vigueur. On voit que c'est en vigueur. Mais euh, je ne sais pas pour quelle raison que le registre des entreprises du Québec n'est pas capable de faire la même chose pour tout le monde quand il remplit des rapports. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Et on va continuer ici. Donc. Euh, Vioraille, ça, ça se trouve à être son, son édifice, le propriétaire de la place Ville-Marie. OK? Ça se trouve à, à être à quelque part oreille euh, parce que c'est Treasure Cham place Ville-Marie Incorporée. On va aller à la fin voir qu ce qui se passe. Juste pour donner une idée, au niveau, on tourne la page. On arrive ici en bas. Qu'est-ce qu'on voit... On voit place Ville-Marie, Place Ville-Marie, Rail, Building. Place Ville-Marie, Ricardson. OK. Shield Building. Puis Place Ville-Marie. Vis Rail. Vis Rail Building. Ça, c'était antérieur. C'est ce qu'on voit ici. Voyez-vous, ça c'était antérieur. Mais euh, tout fonctionne quand même. C'est comme on dit, tout est, est actif. C'est certain qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais j'arrive avec le dossier VR. -Aide. OK? Donc. Donc le dossier VRL est ici. Plus d'argent de sauvetage après avoir. Ah. On va aller un petit peu plus loin. Bureau 500, à Montréal. H-3-B-2-C-9. OK? Là, je vais vous lire le texte immédiatement. C'est sur Internet. Donc, Rail veut plus d'argent de sauvetage après avoir licencié 1000 travailleurs pour des mandats. Vous comprenez? Ils ont licencié 1000 travailleurs présentement parce que les gens n'ont pas voulu se faire vacciner, n'ont pas voulu la passe vaccinale. Et aujourd'hui, ben, je... Mais c'est pas rien que ça, il y a d'autres choses aussi, parce que Via Rail, euh, comment je peux dire, dans son administration, parce qu'il y a des gens qui peuvent en faire la preuve, c'est pas rien que la question de la passe vaccinale et, du vac et, de, et de la vaccination, mais c'est un élément important, vous comprenez. Et n'oubliez pas que c'est quand même le gouvernement du Canada qui gère euh, aussi euh, euh, la question de la fausse pandémie et de, de, de la passe vaccinale et du financement et de la PCU et tout ce que vous voulez. Donc, euh, il peut se permettre de donner de l'argent à la population avec la PCU et donner l'argent de la population à viarail aussi parce qu'il est premier actionnaire. Donc, l'argent part des poches des, des employés, c'est-à-dire des, des citoyens, <coughs> pour faire vivre les actionnaires de Viaraille, pour, pour euh, faire fonctionner l'administration de Via Rail. Et qui paye la note C'est les clients de Via Rail. C'est tous les clients de Via Rail. Puis là, ils mettent. Euh, euh, comment, la faute sur euh, la pandémie, puis euh, sur la réduction des, des effectifs, euh, parce que les gens ne pouvaient pas voyager comme ils voulaient et tout ça. Donc, on va voir ce qu'il y en est de ça. On continue. J'ai remarqué qu'à partir de la semaine prochaine, la part vaccinale, ça va être fini, ça va être terminé. Donc, c'est le gouvernement du Canada actuellement qui est criminel dans ses actions, dans ses activités. J'espère que la gendarmerie royale du Canada et j'espère que les corps policiers, l'OPP, justement, d'Ontario, vont quand même éventuellement se sont pas embarqués dans des crimes qu'ils vont eux-mêmes être complices, vous comprenez, avec le gouvernement qui est complètement illégitime. Hein, vous savez, parce que la définition du mot « loi », dans la loi Z03 du fédéral, qui est une loi canadienne, euh, stipule que les lois militantes ne sont pas législatives. Donc, ça, ça veut dire que la Chambre des communes, le Sénat canadien ne sont pas une législature, ne fait pas partie d'une législature, c'est un prêt-nom. Il emprunte le nom de la Chambre des communes, il emprunte, il emprunte le nom du Sénat canadien, mais ce n'est pas un Sénat, ce n'est pas une Chambre des communes. C'est la loi de 03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives, vous comprenez? Et quand on passe un décret, c'est seulement le souverain qui peut passer le décret. Il n'y a pas de souverain ici. Depuis 1985, euh, Brian Mulroney a déclaré dans le chapitre de loi P1, la loi du Parlement du Canada, article 2, que euh, la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de sanctions royales, on ne peut pas désavouer une loi parce qu'il n'y a pas de pouvoir souverain. Donc, euh, la loi Z03 du Fédéral s'applique, c'est-à-dire que les lois au Canada actuellement, du fédéral, ne sont pas, ne sont pas législatives, ne sont pas législatives. Ce n'est pas une législature. C'est un conseil d'administration comme euh, Pfizer, comme euh, Merck-Frost, euh, comme euh, n'importe quel conseil d'administration de n'importe quelle corporation. Ce n'est pas supposé d'être ça parce qu'il n'y a pas de Constitution. Le Québec n'a pas signé la Constitution du Canada en 1982. Et la reine a été intelligente avec Jean Chrétien. Ils ont signé seulement dans le haut de l'acte de, la, de rapatriement de la Constitution. Donc, ils ne sont pas responsables du contenu de, de, de, de l'acte de rapatriement de la Constitution. Tout ce qui est écrit en dessous de la signature de la reine et en dessous de la signature de Jean Chrétien, ça c'est seulement, euh, justement, euh, Pierre-Yves Trudeau. Le secrétaire d'État à l'époque, M. Ouellet, qui était secrétaire d'État, c'est lui qui a signé avec Pierre-Éliott Trudeau en bon. Donc, eux sont responsables du rapatriement, mais la reine n'est pas responsable du rapatriement. Si vous lisez le fameux livre de M. Bastien concernant Londres, je ne me souviens plus tout à fait du titre en question. Mais euh, c'est un scandale ce qui s'est passé là, les choses apparemment de la Constitution. Donc, euh, on va voir qu'est-ce qu'ils font avec notre argent via rail, parce que via rail, automatiquement, étant donné que c'est le gouvernement qui est là, le gouvernement, il a le droit de ne pas vous payer de l'assurance chômage. Il a le droit de venir chercher tous vos impôts alors qu'il n'y a pas de loi ici. Et l'impôt, c'est du vol. C'est carrément du vol. Nous, on s'en vient avec, justement, l'abolition de l'impôt sur le revenu du Québec et du Canada. Mais on va commencer par le Québec, on est au Québec ici. Et l'impôt sur le revenu, là, quand ça va être aboli pour les particuliers, pas pour les entreprises, pas pour les corporations. Automatiquement, les corporations, ils vont pouvoir prendre les salaires qu'ils veulent, sans les déposer dans des paradis fiscaux, sans les déposer dans des fiducies, sans les déposer dans des comptes « offshore », sans les déposer euh, ou sans euh, prendre de, de l'argent des contribuables pour subventionner ces compagnies-là. Ils n'auront plus de subvention, les compagnies. Et les propriétaires de compagnies, les actionnaires et tout ça, vont veiller au grain parce qu'ils ne vont pas se faire fourrer par les administrateurs de la corporation. Ils vont les surveiller. Donc, ils n'auront pas besoin de subventions et les actionnaires vont pouvoir faire de l'argent sans être administrateur de la corporation. Et les propriétaires de la corporation, eux autres, vont tirer des salaires plus élevés, mais ils vont pouvoir mettre ce directement dans leur compte de banque parce que ça ne sera pas imposable. Ça va être pour tout le monde. Du plus pauvre au plus riche, ça va être pour tout le monde. Ils vont déposer dans leur compte de banque, c'est des particuliers qui ne paieront plus d'impôts. Vous comprenez? Mettez-vous bien ça dans la tête. Mais, il y a toujours de la TPS et de la TVQ, pour ce qui est des biens et services. mais en plus On va veiller au gain parce que c'est pas vrai qu'ils vont monter de la, la TPS et la TVQ à 30% sur les produits. Soyez assurés de ça. Pas du tout, ils vont être emprisonnés de suite. Ça, il va y avoir des choses qui vont On va avoir le contrôle de ça. Parce qu'il faut travailler pour le peuple. Aujourd'hui, c'est fini de travailler pour le gouvernement. On va travailler pour vous. Le convoi, c'est international, les convois actuellement, et il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens allument. Et euh, ceux qui, de peur euh, de, de connaître l'avenir ou les mauvaises euh, mauvais surprises dans l'avenir, ne ben, veulent pas s'en mêler. Mais je me suis rendu compte la semaine passée que tout le monde va s'en mêler. Et euh, je pense que vous êtes un peu préveillé. Je m'en suis rendu compte. Ça fait plus de 5 ans que je fais ce travail-là, moi. Et puis, quand je, je, je vais vous dire, j'informe tous les gens de, de, de ce qui se passe. Et euh, ça m'a vraiment surpris. Euh, je suis avec quand même une bonne équipe, présentement, mais je suis avec aussi mon équipe euh, d'origine. Euh, Rémi-Québec, euh, ici le recours collectif contre Rémi-Québec, Claude Dubé, Mario Talbot, Jean-Yves Lessard et moi-même. Et là, ben, euh, j'ai été recruté quand même. Euh, et je suis un servant, donc je suis quelqu'un qui, qui peut aider les gens, qui peut aider les organisations et tout ça. Et euh, je vais le faire. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que là, on lit le document euh, de Rail et euh, ça, vous essayerez de le partager parce qu'oubliez pas qu'il y en a qui ne peuvent même pas retirer euh, leur chômage. Ils peuvent perdre leur propriété présentement à cause de ça. Et euh, si on continue avec euh, la question de vie il y a l'Association des retraités de Rail Canada. Le numéro d'entreprise, c'est 22 51 85 18. OK qui au Canada, comme je vous ai dit tantôt, qui est une corporation qui appartient, dont le premier actionnaire, ce n'est pas un administrateur, donc il n'est pas responsable de l'administration, il est actionnaire. Donc ça, ça veut dire que les administrateurs peuvent voler le gouvernement, vous comprenez? Les actionnaires peuvent voler le gouvernement, puis les administrateurs du gouvernement, bien eux autres viennent chercher dans vos poches, vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça marche. Donc le premier actionnaire, c'est le gouvernement fédéral, s'il est actionnaire, automatiquement, il finance, si on veut, euh, via rail. Et les administrateurs, eux autres, peuvent s'en remplir les poches sans payer d'impôts. Sans payer d'impôts. Vous comprenez? Sans payer d'impôts. Il n'y a pas personne qui va vous prouver que ces gens-là payent l'impôt. Ils vont vous faire... ça fait, Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce travail-là, puis ça fait plus de 25 ans que le gouvernement me ment à tour de bras. Il ment comme il respire. Ce n'est pas compliqué. Il ment comme il respire. Puis les gens sont pas au courant de ça. Puis n'oubliez pas, quand vous allez voter, vous perdez votre souveraineté. Vous l'abandonnez au, au député qui va vous représenter dans sa circonscription. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et souvent, le député est rendu dans sa circonscription, il n'a pas le droit de rien faire. Moi ici, Isabelle Charest, c'est une très très bonne dame il n'y a pas de problème. Mais euh, elle ne peut pas absolument rien faire. Ce n'est pas elle qui va arriver, qui va prendre mes dossiers puis qui va aller voir euh, euh, Monsieur Legault, qui se trouve être une chose, un objet. Vous savez qu'un autre famille, ça appartient à l'État, puis c'est inanimé, mais peu importe. On en parlera une autre fois. Et euh, là, on va présenter mon dossier. Puis euh, non, je ne se met pas de ça. Ça ne l'intéresse pas. Vous comprenez? Le peuple ne l'intéresse pas. Il a vacciné, il y a eu des vaccinations, il y a eu les passeports, il y a eu des couvre-feux, euh, il y a eu des faillites, euh, il y a eu des séparations de ménages, euh, des gens excessivement malades et tous. Qui ont été vaccinés, c'est eux qui sont malades. Moi, je ne suis pas vacciné. Il y en a plusieurs qui ne sont pas vaccinés. On n'est pas malades. On a une grippe comme tout le monde. Mais là, voyez-vous, ils vont fermer ça. Là, là il n'y aura plus de grippe. Là. Tout va être beau là, et les élections s'en viennent. Non. Après les élections, ces gens-là devront être et poursuivis devant la justice. Ils devront répondre de toutes les crimes qu'ils ont commis par le COVID et tous les argents, toutes les entreprises dans lesquelles ils font partie en situation de conflit d'intérêts, et ça, il y a des preuves, il y en a en masse. Il y en a beaucoup qui ont toutes ces preuves-là, là, qui impliquent nos gouvernants dans les entreprises et qui, se sont, qui, qui, qui ont fait des milliards de dollars avec ce COVID-là, alors que le peuple ici est en train de crever. Les entreprises, c'est épouvantable, c'est un, un échec, c'est un, un fiasco, c'est un chaos. C'est un chaos économique, c'est un chaos général, généralisé et universalisé ici, sur les territoires continentaux canadiens. Les, les, les convois ici, là, ça n'arrive pas pour rien, et c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont là. Et à remercier le bon Dieu. remercier le bon Dieu, parce que ces gens-là, il y en a beaucoup sur les épaules, ces gens-là. Donc, il y a Via Rail ici. Le numéro de corporation, c'est 11 41 90 95 56. Euh, on a aussi ici euh, euh, de Devioreil, c'est Place Ville-Marie aussi, c'est euh, T-R-I-Z-E, Trishan. En tout cas, je sais que ça fait partie de Devioreil, ça, à la Place Ville-Marie, sur le 11 45 34 17 24. Il y a l'association des superviseurs de Rail, l'association des superviseurs de Rail. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, au bout de mon doigt. Là. Donc, l'Association des superviseurs de VIA Rail. C'est tout enregistré à Revenu Québec. Revenu Québec, c'est eux autres qui perçoivent les impôts. Et euh, l'Agence du revenu du Canada est enregistrée à Revenu Québec. L'Agence du revenu du Canada, qui est le receveur général du Canada, sont enregistrés sous le même numéro d'entreprise à Revenu Québec. Donc, ça veut dire que l'Agence du revenu du Canada, qui est une institution privée, c'est devenu le receveur général du Canada qui vous vole vos impôts et qui donne ça aux corporations. Vous comprenez qu'il faut abolir l'impôt? Cassez-vous pas en tête avec ça, là. Vous comprenez, j'espère, qu'il faut abolir l'impôt. Donc, on va aller voir ici euh, ce que dit justement ce fameux dossier euh, concernant. OK. C'est tout. Noir. On va voir ici un petit peu. OK. J'avais ça tantôt. Attendez un petit peu. On va ouvrir ça. Ok. Maintenant, il va. Viorel veut plus d'argent de sauvetage après avoir licencié 1000 travailleurs pour des mandats. Après avoir. ça, là, ça date. Attendez un petit peu. Du 13 février 2022. Ok? Après avoir licencié un tiers de ses effectifs en raison de mandats de vaccination, de mandats de vaccination, donc c'est l'obligation. Donc les gens là, ont un mandat de vacciner, donc vous ne faites plus rien de votre corps, là, ça ne vous appartient plus à votre corps, ça appartient au gouvernement. Avant ça, vous aviez une carte de chance maladie, ça n'est sur un, un passeport pour pouvoir vous faire soigner. Vous alliez avec votre carte de chance maladie, mais c'était privé. Là, maintenant, c'est public. Imaginez-vous, il y en a plusieurs là, qui se sont laissés aller et qui sont allés chercher la pas vaccinal pour s'amuser, pour aller en voyage, pour aller au restaurant et tout ça. Mais c'est maintenant public. Il va falloir que ce soit annulé, ça. Parce que vous savez est ce que le mouvement des jardins ont fait avec les caisses populaires pour voler des milliers des milliers des milliers euh, d'identités qui ont commercé, pour commercialiser ces identités-là, alors que vous êtes les clients des caisses populaires, pas plus que ça, vous êtes des choses, vous êtes des objets. C'est le même pour tout le système bancaire. Donc, après avoir licencié un tiers de ses effectifs en raison de mandats de vaccination et reçu 187,5 millions de dollars en renflouement en cas de pandémie, rail demande maintenant au gouvernement fédéral, qui est le premier actionnaire, plus d'argent des contribuables. Écoutez, c'est une compagnie privée. rail, il faudrait que ça ferme. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de ça. C'est des bandits qui en de ça. Selon Black, Locks, reporter, la direction de la société d'État a demandé des millions de fonds supplémentaires pour éviter d'avoir à faire des coupes drastiques dans le résumé du plan d'entreprise 2021 à 2025 présenté à la Chambre des communes. Puis en parlant de 2025, vous savez que Revenu Québec, il va y avoir un changement en 2025. Ça va tout être changé ça, en 2025. C'est dans leur numéro de corporation. Je l'ai lu. Donc, euh, à, à, puis on ne sait pas ce qui s'en vient, mais c'est bien écrit en 2025, tout change à Revenu Québec. Et ça, moi, ça ne fonctionne pas. C'est immédiatement qu'on va abolir les impôts. On ne les laisse pas continuer à, à nous voler. Vous comprenez? Il va falloir que le peuple se prenne en main, là. Puis il va falloir que vous suivez en arrière. Pas en avant, parce que vous ne connaissez pas ça. Mais au moins, appuyez en arrière, comme vous l'avez fait avec euh, le convoi, là, à travers le Canada. Donc, euh, on dit ici, sans un financement suffisant, et en, et en temps opportun, Vioreille serait obligé de procéder à des coupes drastiques, ce qui constitue un risque commercial et de réputation important, exacerbé par des licenciements, des coûts de restructuration importants, notamment la sécurité d'emploi. Il n'y en a pas, ils mettent dehors n'importe qui. N'importe qui actuellement, ils viennent d'en mettre 1000 là, parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Donc, la sécurité d'emploi. Euh, et les indemnités de départ et les coûts de démarrage lorsque le service reprendra, à déclarer le personnel de l'entreprise. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe actuellement chez Biarail, c'est scandaleux. L'administration devrait être emprisonnée chez Biarail. Il faudra peut-être attendre 2024 pour revenir au niveau de demande observé en 2019. Non, non. Je vais vous dire une chose, il y a des choses qui vont se passer. Là. Ça restera pas de même, c'est impossible. Il va falloir que tout ce monde-là, là, qui était là, là la corruption, là, la putréfaction administrative, il va falloir que ça sorte. Et c'est des avocats qui protègent tout ça en arrière. Là. Je ne pense pas que c'est des avocats de Common Law de Toronto. Je pense que c'est tous des avocats du bas du Québec. J'en suis certain. Donc, euh, dans de telles conditions, Rail, tout en continuant à fournir prudemment les services de transport nécessaires aux Canadiens, comme elle l'a fait en 2020, serait obligée de rechercher des fonds supplémentaires jusqu'en 2022, 2023 et 2024. Okay? L'année dernière, les libéraux ont accordé à l'entreprise 187,5 millions de dollars en aide à la COVID-19. Ça, c'est tout un montage. Ça, vous savez que c'est faux, la COVID-19. C'est une grippe comme tout le monde. J'ai une lettre, moi, qui vient du coroner en chef du Québec, signée par l'avocat du coroner en chef du Québec, qui dit que c'est une grève comme n'importe quelle autre. Il n'y a rien de supplémentaire, il n'y a rien de plus que ça. Puis regardez tout ce qu'on a vécu. Toutes les conséquences de ça, puis Gilles Lannette, là. je l'ai ici, là, puis il y a un signe en bleu à part ça. Ce n'est pas une copie. Là. Donc, euh, on dit ici, malgré le renflouement, l'entreprise a licencié un tiers de ses travailleurs, totalisant 1016 employés, après que le gouvernement Trudeau a annoncé un mandat de vaccination pour les industries sous règlement fédéral. Et vous savez que le transport, ça comprend tout. C'est pas rien que du rail. Il y a les compagnies de transport, les camions, tout ce que vous voulez. Donc, éventuellement, on va tout mettre ça ensemble. Parce que quand on a à réclamer quelque chose sur le transport, c'est le transport ferroviaire, le transport routier, et même le transport aérien. On va tout mettre ça ensemble. On va voir ce qui se passe avec ça. Donc, on n'écartera pas rien. Transport veut dire transport. Transport, c'est un service pour les gens. Et on ne parlera pas de citoyens, parce que vous savez qu'un citoyen canadien ou américain, dans la Formule D de 1149-1454, dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Donc, on n'existe pas, on est des personnes physiques. Vous comprenez? Mais je vais en parler une autre fois. Le même mandat de vaccination s'appliquait aux voyageurs non vaccinés, auxquels il est désormais interdit d'embarquer dans les trains et les vols nationaux ou internationaux. Ben oui, mais ben, qui interdit ça? C'est le gouvernement fédéral? C'est le premier actionnaire de l'URL. Puis là, il va aller chercher de l'argent là-dessus. Comprenez-moi bien, comprenez-moi bien. Le premier actionnaire, le Rail, c'est le gouvernement du Canada. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Le même mandat de vaccination s'appliquait aux voyageurs non vaccinés, auxquels il est désormais interdit d'embarquer dans les trains et les vols nationaux et internationaux. Donc, Rail va avoir de l'argent, il va aller chercher ça de son premier actionnaire qui, lui, a le contrôle sur le COVID, sur la vaccination, sur le système de santé publique et tout ce que vous voulez. Euh, sur tous les meurtres qui ont été commis à date. Là. Direct ou indirect, volontaire ou involontaire, c'est comme ils disent, hein, un consentement reste un consentement, mais un meurtre reste un meurtre, peu qu importe de quelle façon ils l'ont commis, que ce soit volontaire ou involontaire. Vous comprenez? Quand c'est pour faire de l'argent, écoutez, qu'est-ce qui est volontaire, c'est de faire de l'argent. Ils se fout carrément de la vie des gens. Ils s'en foutent. Et combien de, de médecins ont violé leur semaine de Hein, combien qu'il y en a? Parce qu'ils n'ont pas le droit de, de dire la vérité, hein? ils vont être congédiés. Combien d'infirmières a fallu qui violent leur serment aussi euh, de, de service euh, aux, aux gens qui ont besoin de soins à la santé dans le système de santé publique? Combien qu'il y en a? Parce qu'il n'y avait pas le choix. sinon. Combien qu'il y a de professeurs qui sont obligés d'avoir été vaccinés, sinon ils perdaient leur job? Des professeurs, des enseignants dans les écoles? Combien d'élèves sont, sont harcelés présentement? Combien il y a d'enfants présentement qui vivent un traumatisme irréparable? Ça, là, il va falloir que ces gens-là payent éventuellement nos gouvernants. Là, il va falloir qu'ils payent pour ça. Là. Et euh, Les policiers, la sécurité publique qui a, qui a toléré ça, qui, qui est à genoux devant les gouvernements, c'est vrai qu'ils sont obligés d'être à genoux devant les gouvernements, sinon ils ne seront pas payés. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais éventuellement, il va falloir qu'il y ait un clan qui décide de dire, regarde, on va approcher le peuple, puis en approchant le peuple, par moi, s'ils veulent euh, m'avoir, bien là, on va pouvoir faire des pas, des grands pas, pour être capable d'aller chercher ces gens-là, puis les punir, comme ils doivent être punis. Donc, il va falloir qu'ils payent de leur poche euh, en argent, euh, ce qu'ils ont fait perdre à la population. Parce que ces gens-là sont milliardaires actuellement. Tout le monde, là, ceux qui sont à la tête de tout ça, c'est tous des milliardaires. Donc... Euh, les revenus de Viorail ont chuté de 98 au plus fort de la pandémie. Imaginez-vous comment quel fédéral va bouger dans le pays, à Viorail puis se mettre ça dans les poches. Tandis que l'achat des trains est passé de 5,5 millions à 1,1 million. Mais ça, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut les croire Est-ce qu'on peut croire ces gens-là Ils vous mentent depuis le début, ils vous mentent dans l'administration même, ils vous mentent tellement qu'ils vont aller chercher de vos taxes et vos impôts pour renflouer leur argent, alors que le premier actionnaire qui est en conflit d'intérêts, c'est le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada, lui, il n'y a rien qu'à rouvrir sa bourse. C'est votre argent, puis il donne sa vieille à l'administration, puis il se les poches. Donc, en raison de l'environnement d'exploitation actuel, Vioraille a dû gérer un manque à gagner sans précédent alors qu'elle continuait à fournir des services de transport indispensables aux Canadiens, alors, a écrit la direction. Mais combien euh, euh, de la direction, justement, de Vioraille sont responsables de ceux qui vont perdre leur propriété chez les employés de Vioraille qui ont refusé de se faire vacciner? Combien qu'il y en a? Combien de, que Vioraille va être obligée de payer de maisons parce qu'ils vont tout payer ça. Vous comprenez? Et les avocats qui vont vouloir défendre Biorail vont payer de leur poche aussi. Parce que ces gens-là n'ont pas le droit d'être défendus par des avocats. Il va falloir que ce soit des avocats qui viennent d'ailleurs du pays. Parce que ça, c'est un complot à l'intérieur de l'administration de la justice, du barreau du Québec. Parce que je ne donnerai pas toute l'administration de la justice du Québec, ce n'est pas, pas vrai. Mais ça vient du barreau du Québec, ça vient tout simplement d'une clique d'avocats qui sont milliardaires. Ils sont milliardaires, j'en suis certain. Et ils ne diront pas. Et euh, le fonds de, de, de, fond de responsabilité du bord du Québec, ça vaut combien de milliards ça, vous pensez? Tout l'argent qu'ils ont ces gens-là, ça vaut combien de milliards ça? Ils, sont, ils font partie des sociétés secrètes puis des, des sociétés occultes qui gouvernent l'état profond, qui sont dans l'état profond pour gouverner nos gouvernements alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi. Ils savent que le Québec c'est un pays depuis 1960, depuis 1960 ça s'est répété comme pays en 1968, en 1997, c'est tout écrit dans des papiers, ça. Comme quoi c'est un pays ici. Puis finalement, en l'an puis on désigne tout le temps le Québec comme étant une province. Voyez-vous comment ils sont menteurs? Donc, au moment, à un moment donné, en 2020, l'entreprise perdait un tiers de millions de dollars par jour. Écoutez, le ministère des Transports avait déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la Société d'État, mais pas avec le peuple. Non, le peuple, ça, il faut les vacciner il faut les mettre sous le passeport vaccinal, il faut qu'il y ait un couvre-feu à telle heure, il faut les priver, les priver d'aller dans les restaurants, les priver de partir en voyage, les priver de, de leur vie, de leur confort, de leur sécurité, les priver de leurs parents, de leurs grands-parents, les priver de leurs enfants. Et euh, combien de parents ne savent pas comment manger quand l'enfant est traumatisé et qu'il ne sait plus quoi faire l'enfant, puis les parents sont démunis, complètement démunis, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, Pis ils ne connaissent pas le droit. Ils ne connaissent absolument rien au droit. Rien, rien, rien. C'est pas compliqué. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils savent qu'ils sont victimes qu'ils sont obligés de se faire vacciner et d'avoir un passeport vaccinal. Sinon, ils arrêtent de vivre. Il faut comprendre ces parents-là aussi. Il ne faut pas euh, tout condamner. Pis vous savez une chose, quelqu'un qui veut continuer à porter le masque jusqu'à la fin de ses jours ça n'empêche pas ça. Les gens veulent porter le masque, qu'ils portent le masque. Mais ça ne doit pas être une obligation comprenez? Quelqu'un qui veut se faire vacciner 10 fois, 20 fois, 30 fois, qui veut se faire remplir de vaccins, tu n'empêches pas ça, c'est volontaire. Mais le gouvernement n'a pas le droit d'exiger, de forcer quiconque à se faire vacciner. Ça, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, le ministère des Transports avait déclaré qu'il travaillera en étroite collaboration avec la Société d'État pour les aider à trouver le juste montant de l'argent des contribuables qu'il leur faudrait pour se remettre des retombées. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Viorail et le ministère des Finances, c'est ce que Viorail dit actuellement, pour euh, ou le gouvernement, euh, pour nous assurer que leurs variables, les projections de revenus, sont bien comprises par nous, par eux, ainsi qu'il est la bonne somme d'argent pour fournir ce service essentiel au Canada », a déclaré le directeur financier du département, Ryan Pilgrim, en mai 2021. Voyez-vous mais ils ne parlent pas de la société, ils ne parlent pas de la population, ils ne parlent pas de vous autres qui payez. Ce n'est pas gratuit, mais oral. Vous payez pour ça. Que ce soit une passe mensuelle ou peu importe, vous payez pour ça. Pensez-vous que ces gens-là sont en confiance avec vous? Pensez-vous qu'ils vont vous ouvrir les livres? Vous savez que les corporations, il y a des corporations qui ont deux sortes de livres. Ils ont un livre pour le gouvernement, puis on le livre à eux autres. Hein? Ils ont leur, comptable, leur comptabilité privée. J'ai vu des entreprises, je sais comment ça fonctionne. Des contre ça existe. Des, des strawmen, comme on dit, là, des personnes de paille, hein? ça existe. Et c'est là que va l'argent. C'est là que les gens peuvent se fouiller contre l'impôt. L'impôt est au courant. Mais l'impôt, pensez-vous qu'un juge paye l'impôt? S'il paye l'impôt, il va n'en en payera plus jamais, je vous le jure. Parce qu'un juge qui paye l'impôt, qui est obligé de faire le travail de merde qu'il est obligé de faire actuellement pour condamner des gens, alors qu'il sait lui-même qu'il y a des petits-enfants, si le juge est assez âgé comme moi. Il sait qu'il y a eu des enfants, il y a sa famille et tout ça, et que ces gens-là en souffrent. Mais le juge n'a pas le droit de rien faire. Il va se faire punir par le conseil de la magistrature. Puis le conseil de la magistrature, puis le conseil de canadien de la magistrature, c'est le même numéro, c'est la même chose. C'est la même, même affaire. Canadien de magistrature le conseil de magistrature du Québec, c'est tout au Québec, puis euh, le Québec a une succursale à l'Ottawa. Puis Paul Kepo peut vous en parler parce que c'est lui qui se trouve être l'avocat du conseil de magistrature. Donc il est au-dessus du conseil de magistrature et protège le conseil de magistrature. Ça va bien à un avocat, alors que c'est les juges qui vous jugent. OK Puis euh, je pourrais quand même terminer avec un dossier tantôt que je vais vous lire. Donc euh, ici ils disent, nous demandons aux lecteurs comme vous de faire une contribution, de faire une contribution pour soutenir le journaliste factuel et indépendant de True North. Ah, OK, ça c'est bon. Parce que oui, si vous pouvez faire un don là-dessus, moi je ne peux pas parce que j'ai tout mis de mon argent là-dedans. Dans, dans, dans toutes mes recherches et tout ça, j'en ai plus d'argent. Je n'en ai pas pantoute, c'est pas compliqué. Mais, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, je m'arrangerai pour que ce soit public, cette chose-là. Et pour votre protection, on va parler des juges, OK? C'est bien ça ici, là. C'est eh bien ça. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça, c'est... Euh, ça date du 23 mai 1901. Le 23 mai 1901. Ça, là, c'est après le décès de la reine Victoria. Vous comprenez? Et ceux qui ne connaissent pas la, la, la monarchie, le pouvoir exécutif, c'est quoi, de quelle façon ça fonctionne, quel est l'avantage d'avoir un roi ou une reine ici, euh, alors que ceux qui ont été contre le roi et la reine, c'est les médias d'information avec vos gouvernements. Ces gens-là devraient être tous en La reine, c'était la seule qui pouvait vous protéger. Et qui pouvait punir un juge qui travaille contre son peuple. Parce que les juges appartiennent à la reine. Maintenant, c'est fini. Ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et c'est le gouvernement qui, qui mène les juges. Ils sont assujettis. Il a aucune indépendance et d'impartialité des juges. Oubliez ça! Ceux qui croient à ça, allez vous faire le lobotou, le Faites-vous nettoyer le cerveau, mettez de la paille là-dedans. Là. Il n'y a pas un juge qui est impartial et indépendant. Ils sont assujettis au, au, au ministère, aux différents ministères, donc au gouvernement. Ils appartiennent pas à la Reine. Et ici au Québec, le pouvoir législatif et le conseil législatif et le, et le conseil exécutif, qui est le cabinet des ministres, c'est tout ensemble, c'est tout de la même gagne, ça. Puis, euh, dans ce temps-là, les partis au pouvoir, là, ou les partis à l'opposition, c'est tout pareil. Les partis à l'opposition commencent à gueuler, là, là. Il est mal trop tard. Le mal est fait. Le mal est fait. Oubliez pas ça, là, Le mal est fait. Même si, Dominique euh, vous se lève, là, euh, sur c'est grands chaud et tout ce que vous voulez, puis que Gabriel Nadeau-Tubois, et... Euh, peu importe. Tu sais, le mal est fait. Là, les élections s'en viennent, c'est là qu'ils commencent à réagir. Regardez, là, là la poste vaccinale, là, ça va être aboli, là, ça va être fini. Le mal est fait. Les conséquences du vaccin, les conséquences de, de ce que vos enfants ont souffert, les conséquences des personnes âgées, ceux qui sont décédés sans voir leurs enfants, les conséquences de toutes les faillites, de, de tous les suicides, il n'y a pas personne qui est au courant de ça, personne. C'est caché par les médias d'information. Donc, je vous lis la loi ici et mettez ça dans vos oreilles. Là. Donc, c'est le chapitre 38 du roi Édouard VII après le décès de la reine Victoria. Et euh, le titre de la loi, c'est Acte pour lever les doutes sur la continuation en exercice des juges des cours de justice fédérales et provinciales, puis Québec, c'est plus une province depuis 1960, depuis 1960, en cas de changement de règne, encore avait la reine meurt. Puis là, ça, il l'a fait de suite après le décès de la reine Victoria a été sanctionné le 23 mai 1901. Donc, il y a un préambule et un seul article, je vais vous le lire. Le préambule dit ceci. Considérant que l'on a mis en doute si les commissions des cours de justice fédérales et provinciales qui étaient en exercice pendant la vie de feu Sa Majesté la Reine Victoria subsistent toujours malgré son décès, et considérant qu'il importe de lever tous les doutes qui peuvent exister touchant la continuation de la validité de ces commissions et de prévenir d'autres doutes semblables aux changements futurs de règne. À ses causes, Sa Majesté, par et avec l'avis et le consentement du Sénat canadien et de la Chambre des communes du Canada, décrète ce qui suit. C'est un décret, ça vient du roi. Ils ont eu le consentement, mais ça vient du roi. Ça ne vient pas de n'importe qui. Pensez-y, ça vient du roi Édouard VII. Chapitre 38. L'article 1, c'est le seul article qu'il y a, je vous le lis immédiatement. Les commissions de tous les juges de cour de justice fédérale et provinciale qui étaient en exercice au moment du changement de règne arrivé par suite du décès de feu Sa Majesté la Reine Victoria ont continué, ils ont continué et sont restés, ils sont restés, ES au pluriel, continuent, ENT, et reste ENT en pleine vigueur, malgré ce décès, et les commissions, ça c'est le plus important, et les commissions de tous les juges des dits cours à l'avenir, ils ne disent pas quand à l'avenir, là, c'est imprescriptible, ça ne s'éteint pas, c'est dans 100 ans, c'est bon pour 200 ans, puis encore. Donc, des dits cours à l'avenir continueront et resteront en pleine vigueur, Nonobstant n'importe quel changement de règne, et le mot nonobstant, ça veut dire par dérogation à n'importe quel roi, de, il y a n'importe quel loi, il y n'importe quel décret de ceux qui nous ont menti, de ceux qui nous trompent, de ceux qui adoptent des décrets actuellement, comme le Legault, comme euh, Justin Trudeau, qui adoptent des décrets, ils se prennent pour roi et règne, alors que c'est Édouard VII qui a écrit ça, puis c'est un nouveau souverain. Moi, quand j'ai prêté serment, devant l'honorable euh, sous-ministre de la justice, William F. Pentney, en, le, le 23 août 2013. Écoutez, le, le, le sous-ministre de la justice, M. William F. Pentney, aujourd'hui, il est juge à la Cour fédérale. Et pour s'adresser à la reine, il faut s'adresser à la Cour fédérale. Quand je dis la reine, ce n'est pas la reine, c'est sa majesté. C'est bien écrit pour s'adresser à sa majesté. Parce que la reine, c'est une autre chose. Le courant la couronne, c'est une autre chose. Souverain, c'est une autre chose. Ils s'en servent. L'administration de la justice, Galvaud, de ce terme-là, dans n'importe quelle, de n'importe quelle manière. Vous comprenez? Mais ça, là, je vais vous dire une chose. Quand on dit ici, nonobstant les changements de règne, ça, ça veut dire, ça, c'est la clause nonobstant de, de l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes vos libertés fondamentales et à toutes vos garanties juridiques de, depuis euh, 1982, depuis la création de la Charte canadienne. Donc, l'article 33 de la Charte canadienne annule, annule complètement la Charte canadienne. Et l'article 52 et 54 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec annule toute la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, et même que Benoît Pelletier, qui est un ancien député qui était sous le règne... Euh, de, justement, Jean Charin, a déclaré en 2007 à l'Association des éternes indépendantistes du Québec que la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec, chapitre C12 de 1975, était quasi-constitutionnelle. Et quand on dit quasi, c'est qu'elle n'est pas constitutionnelle. Même si eux autres, ils, ils vont galvauder parce que vous savez qu'ils sont là pour protéger le crime. Quand on commence à dire que quasi, ça veut, ça veut dire constitutionnel, parce que je connais leur terme, je sais comment ils fonctionnent, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le milieu de l'administration de la justice et que je les vois mentir et tromper le peuple. Ça fait plus de 25 ans, plus que 25 ans. Je vais avoir 71 ans cette année. Donc, euh, souvenez-vous bien que Édouard VII vous protège. Le chapitre 38 acte pour lever les doutes sur la continuation en exercice. Donc, ça, ça veut dire que... Les juges sont sous autorité, sont l'autorité, censés être sous l'autorité du souverain, et si un juge agit mal, c'est le souverain qui le met à la porte. C'est le souverain qui sanctionne, alors que là, c'est le conseil de la magistrature. Et le conseil de la magistrature, lui, ne sanctionne aucun juge. Comprenez? Parce qu'il doit protéger le crime. Le conseil de la magistrature, puis pas de Grépeau qui est là en arrière, là, pour soutenir là, le conseil de la magistrature du Québec, là, qui est le conseil canadien de la magistrature, ça porte le même, le même nom. Ils sont sous le, un seul et même numéro enregistré au registraire des entreprises de du Revenu québec C'est pour ça que quand tu demandes à un, un avocat, à la Cour, si vous êtes possible pour l'impôt, vous demandez à l'avocat ou au juge, citez-moi l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. La loi de l'impôt sur le revenu du Québec définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi ici. Et quand on m'a emprisonné, j'avais demandé qu'on mette ça sur le document pour avoir une libération anticipée. Au lieu d'être libéré à la fin du mandat d'emprisonnement, de, je voulais être libéré pour le 1er janvier 2015. Et en fin de compte, mis, on a mis justement cette condition-là. Et euh, ils ont resté surpris. Ils ont vraiment resté surpris. Ben, ils ont dit, écoutez, on va prendre ça en délibéré. Ils sont venus. Puis ils ont dit, ils ont fusé. Donc, ils ont refusé de mettre l'article 1 qui définit le mot loi comme étant loi haute ou loi du Parlement du Québec. Ils ont refusé de mettre ça sur le contrat et de le signer. Pour se tenir responsable qu'il n'y a pas de loi, puis ils savent qu'il n'y a pas de loi. Puis on m'a libéré. Puis c'est encore là, là. On est rendu aujourd'hui, le 17 février 2022. Puis c'est encore là. Loi comprend loi haute ou loi du Parlement du Québec. Et ça, c'est renforcé, si vous voulez, par la loi z adultes du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, il n'y a pas de loi fédérale. Donc, quand le gouvernement utilise la sécurité publique, la gendarmerie royale, pas la défense nationale, parce que la défense nationale, j'ai l'impression qu'éventuellement, elle va venir nous donner un coup de main. Puis la gendarmerie royale, pour se corriger, il va falloir qu'elle enlève le mot « royal » pour reconnaître que la règne n'est pas ici, puis qu'elle le remette ensuite de ça la désignation royale dans son nom de gendarmerie royale du Canada. Parce qu'actuellement, ils ne sont pas royales au Canada. Vous comprenez? Donc, quand ils poursuivent quelqu'un sur l'impôt, que, vous voyez le chiffre 73, le chiffre 73, qui est une division juridique, c'est une division juridique qui appartient à la gendarmerie royale du Canada. Alors qu'il n'y a plus de règne ici, puis ça c'est pour collecter vos impôts, alors que l'impôt c'est du bol, n'oubliez pas ça, là. Je vous dis, on s'en va à l'abolition de l'impôt sur le revenu des particuliers. Les compagnies vont continuer à en payer. Il n'y aura plus de subventions. La tps vécu le gouvernement fait en masse l'argent avec ça. Là. Ils en font en masse d'argent, puis même, il va falloir avoir les guides, puis contrôler ça, parce qu'ils peuvent aussi bien mettre 50% de TPS et de TVQ pour l'achat des biens ou quoi que ce soit. Non, non, non, ça marchera pas de main. Mais l'impôt sur le revenu, ça va être complètement fini, puis il n'y aura plus de paradis fiscaux. Ça va être fini, ça. Fini. Parce que je sais qu'il y en a qui, qui demeurent ici, et le Canada, c'est censé être aussi un parti fiscal, c'est ici. Et euh, vous savez qu'on sait que quest ce qu'on fait avec l'aéroport de Mirabel. Mais ben, c'est une zone franche. Une zone franche, ça c'est un endroit où on fait venir des gens de l'étranger, qui sont payés, c'est des « cheap labor », qui peuvent faire quand même n'importe quoi dans les usines là-bas, ça c'est caché. C'est une zone franche, une zone cachée, qui est contrôlée et qui appartient au gouvernement. C'est effrayant ce qui se passe ici. On ne peut pas s'imaginer. Le Canada, ben, moi j'ai la carte d'exemption d'impôt de Dan Labigne, et euh, cette carte d'exemption d'impôt de Dan Labegne, euh, t -20 -20 88 euh, numéro 8044 pour ma carte à moi, euh, dit qu'il est interdit de payer des taxes et des impôts à un gouvernement qui participe à la fabrication d'armes à destruction massive. Ça, avait, ça, a été, ça a été gagné ça en Ontario, par la Cour fédérale. Donc, ça a été <coughs> adopté, tout simplement, ça a été gagné devant les tribunaux judiciaires en Ontario, et c'est le dossier de Dan Labing à Don Mills en Ontario. Mais, étant donné que moi, ils n'ont jamais respecté les jugements du juge Pierre Fontaine à la Cour municipale de Montréal, ils n'ont jamais respecté euh, le jugement du juge Godbout, François Godbout, en Cour du Québec, et de l'honorable juge Feu Rénal-Fréchette en Cour supérieure, concernant les impôts et tout ça. Euh, je vais vous dire franchement que c'est ça qui a fait la, reconnaître la distinction entre le règne humain et le règne animal. Le règne humain, c'est quelqu'un qui est baptisé et qui n'a pas de nom de famille. Et, euh, alors que le règne animal, c'est un nom de famille avec une date de naissance. Alors qu'un prénom, que vous soyez baptisé ou non, un prénom n'a pas de date de naissance, n'a pas d'heure ni de minute de naissance, absolument rien. Et euh, ça, j'ai fait une capsule hier. Une capsule vidéo qui est quand même assez spéciale. Je vais quand même vous le montrer ici. Et un nom de famille n'a pas de minute ni d'heure de naissance. N'a pas de minute ni heure de naissance. Un nom quand de famille, je... jamais. Je pense que quelqu'un, je la veux. Ah, OK, c'est ça ici. voyez aussi, ici, là. J'ai reçu un chèque hier, de 1000 qui vient du ministère de la Justice, pour de l'argent que j'avais déposé. C'est fait au nom de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, pas de nom de famille. Mais ils savent, eux autres que si je le dépose, ça va être déposé dans le compte de Jacques qui qu'un un numéro d'essence social, parce que quelqu'un qui n'a pas de numéro d'essence social n'a pas le droit d'avoir un compte de banque. Il n'a pas le droit d'avoir un compte de banque, ça n'a pas un numéro d'essence social. Et aussitôt que je vais l'avoir déposé dans le compte de banque en question, je viens de prendre le nom de baptême que j'ai sans nom de famille, puis eux autres vont amalgamer ça, vont fusionner ça au numéro de d'essence social et à Jacques Normandin. Donc, le 1000 000 je le garde pour protéger c'est la seule pièce d'identité qu'on possède dans le monde, actuellement, voilà. qui fait la distinction entre le règne humain et le règne animal. J'allais ici, puis regardez bien Il n'y a ça pas de notre ami. Je vais de 1000$. Vous allez le voir ici, je pense. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voyez-vous? Et je ne le déposerai pas. Ça, ça vient des caisses populaires de jardin, OK? C'est Caisse-des-Jardins, centre-ville de Québec, 150 rue Marie-de-l'Incarnation-Québec, G1N4G8. Il est daté du 8 février 2022. Et il est signé ici. Il n'y a aucun problème avec ça. On voit le numéro de compte, qui est le numéro 028-777. Puis là, il y a un 1 à la fin. C'est le numéro de compte, du, justement, du ministère de la Justice. Je pourrais le faire certifier... Mais le faire certifié, je vais vous dire franchement, d'une façon ou d'une autre, c'est de l'argent ex nihilo sans provision parce que notre réserve de liquidité en pièces, c'est seulement notre dollar, sans parler des, de la monnaie étrangère, des lois de tirage spéciaux et de, de l'argent du Fonds monétaire international. C'est environ 1400 dollars qu'on a en pièces par tête, en liquidité par tête au Canada. On est 38 483, personnes, euh, 38 483 000 personnes ici au Canada. C'est un village ici. Deuxième pays, le plus grand au monde après la Russie. Puis la Chine, c'est le troisième pays après le Canada. Puis Ils sont 1,2 milliard. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un village ici. Puis ici, là c'est un laboratoire pour toute la planète. Tout ce qui se passe ici, c'est un laboratoire. Puis quand ils gagne ici, ça s'applique partout sa planète. Partout, partout sa planète. Vous comprenez? C'est un laboratoire ici. C'est l'administration de la justice, c'est le bord du Québec qui gagne partout ici. Puis le bord du Québec, bien, ils ont des gros cabinets d'avocats un peu partout dans le monde. Sauf qu'à Toronto, Dentons c'est le plus gros cabinet au Canada. Ils sont plus de 10 000 avocats dans ce cabinet-là. Et Jean Chrétien fait partie de ce cabinet-là. Et je vais communiquer avec Jean Chrétien. Parce que c'est quelqu'un que... Oui, le Parti libéral, peu importe. Même s'est euh, marié avec euh, euh, la fille à, à hein? c'est Il est dans cette famille-là. Je confie J'ai confiance le en ce là C'est drôle, hein? Puis je vais discuter avec lui. Puis William F. Pentney, qui est juge à la Cour euh, fédérale, je vais communiquer avec lui. C'est lui qui m'a sermenté, c'est lui qui a mis son sceau sur le document euh, que j'avais déposé aux Affaires étrangères et au Commerce international Canada. Et c'était un document public euh, sur les feuilles de 2014, assez volumineux. Et euh, c'était le, le logo qui était à la tête, à l'entête de la première page, c'est le logo du Souverain Pontier. Avant. C'est ce logo-là que j'avais mis, parce que pour moi, ça m'inspirait. Il y a eu le saut de William F. là-dessus. Donc, euh, je vais vous lire mon assermentation ici. Vous voyez, il est directement sur le document d'assermentation. Il est daté du 23... Euh, Voyez-vous, le 23 août 2013. OK. Euh, loi sur les serments d'allégeance, LAC, 1985, chapitre O1. OK. Loi concernant les serments d'allégeance. Note euh, marginale, titre abrégé. Serment d'allégeance. Donc, ici, le serment d'allégeance, qu'il possède une initiative. OK euh, Une initiative personnelle d'une exigence légale ou d'une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada, à l'exception de la loi constitutionnelle de 1867.